je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 22 novembre. Voilà, toute la semaine du lundi 22 novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine Je vais vous parler de planètes qui bougent, qui évoluent, qui nous influencent, qui nous donnent des couleurs et puis à la fin je vous parlerai de ce que je considère comme étant la force de l'espérance et puis je vous parler un petit peu technique, parce que j'ai eu des retours, vous aimez bien. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il ben, y, y a un gros virage, il y en a qui vont être contents. Bon, qui vont-ils être Ce sont les signes de feu. Mes signes de feu, ça fait un mois que, pouf, je n'avais pas grand-chose à vous raconter. Le ciel était euh, raisonnablement en sommeil vous concernant, mais ça change, c'est comme ça, ça bouge. Donc, à partir de lundi, attention, lundi 22 novembre à 2h35 du matin en temps sidéral, donc on rajoute, je crois... Euh, une heure en ce moment, on est une heure de décalage à Greenwich, donc à partir de 3h30, ceux qui se réveillent à 3h30 lundi matin vont être contents. Enfin, si vous êtes si vous appartenez aux cinq signes suivants, pourquoi Parce qu'amorce l'entrée de, de l'astre solaire, du de la terre, quitte le signe du scorpion où il était depuis un mois pour rentrer dans le signe du sagittaire, et là ça change carrément la donne. Pourquoi euh, Je ne m'en cache pas, j'aime bien les planètes en Sagittaire parce qu'elles sont force d'espérance, force de positif, force d'optimisme. Et voilà le ton tel qu'il va être donné, ce qui va colorer le ciel de manière globale et collective. Maintenant, en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les effets qu produit, cette, que, que produit cette évolution du cycle solaire dans les saisons sur nous tous. Alors, allons droit au but, les gagnant entre guillemets en matière de force de vitalité, d'énergie de confiance, d'assurance et d'optimisme, c'est là l'énergie qu'il faut puiser, qu'il faut alimenter, développer, nourrir et enrichir. Sans mes sagittaire, bon anniversaire. Bélier, mes béliers, mes lions, voilà, vous trois, là, on rentre dans une dynamique où ça change tout, ça change tout. Cette force vitale incarnée par la condition solaire qui vous apporte, un, conjonction, donc lumière en pleine poire, hein, au-dessus de nos têtes pour mes sagittaires, et puis par le jeu de ce qu'on appelle les trigones, les angles de 120 degrés pour mes lions et pour mes béliers, vous trois, mais les méga gagnants au niveau de la force, de l'énergie, de, de la lucidité, de la lucidité teintée d'un petit peu d'optimisme. Ça, c'est quand même une sacrée, un sacré mélange tout à fait heureux. Qui sont d'autres gagnants Parce qu'il y en a d'autres, il y a ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval de mon Sagittaire, vous les connaissez, mes balances et mes versos vous cinq, là, la spirale dans laquelle vous êtes en train de vous inscrire, tout ce que vous amorcez à partir du début de semaine, normalement se présente sous des « hospices », entre guillemets, plus heureux, plus fluide, plus positif, plus expansifs. Hein? Jupiter, maître du Sagittaire, c'est toujours cette coloration qui consiste à avoir plus grand, plus large. Attention, pas que ça soit trop grand ni trop large, mais très globalement, c'est carrément porteur pour vous cinq. Vous êtes les gagnants. Je vous les refais. Les gagnants de la semaine sont mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lions, mes Verseaux et mes balances. Vous cinq, on va devant. C'est devant que ça se passe. Mais pas que. Jusqu'à mercredi 15h38 en temps sidéral, donc jusqu'à mercredi 16h30 pour faire court, Mercure, le mental, l'intelligence, la communication, l'intellect est toujours dans le signe du scorpion. Donc, jusqu'à mercredi fin d'après-midi, qui vont être les gagnants en matière de communication, de fluidité, d'intelligence intuitive hein Avec Mercure, Mercure le mental, en scorpion on aime aller au fond des choses, dans un signe d'eau, un signe intuitif, c'est là où je dirais un peu statistiquement le, le, les intelligences émotionnelles, les intelligences profondes, les intelligences de l'âme en quelque sorte, l'intuition tout simplement, le feeling, on sent, on sent pas. Et eh bien, seront plus marqués les gagnants sur le plan du mental qui va en profondeur et qui se fie à son instinct jusqu'à mercredi fin d'après-midi vont être mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges et mes capricornes. La, la note, le courant évolue. Donc, à partir de mercredi soir, Mercure va rentrer lui aussi en Sagittaire. Donc, attention les gaffes, hein, Mercure en Sagittaire, il dit ce qu'il pense. Hein, il y a une sorte de côté frontal, il y a un côté euh, fréquemment gaston de la chez les Sagittaires. Quand on ne connaît pas, on est surpris. Et puis, euh, quand on les connaît bien, on se dit « Oh, c'est normal, <rire> c'est notre ami Sagittaire, il dit toujours ce qu'il pense, ça sort comme ça, ce n'est pas bien grave. » est... Mais il faut s'habituer, il y a un petit temps de réponse, un truc à connaître. Bref, Mercure, le mental en Sagittaire, a d'immenses qualités, de curiosité, de large spectre. C'est le roi. De la pédagogie. Il adore, il adore découvrir des nouvelles données, il est capable d'assimiler une quantité étonnante d'informations, large spectre, ce qu'on appelle la culture G, la culture générale. Et comme il y a une générosité, c'est le Sagittaire, il y a un plaisir, je trouve ça d'ailleurs chez beaucoup d'enseignants, Mercure en Sagittaire, parce qu'il y a une sorte de plaisir à, à redistiller le savoir, avec générosité, à transmettre le savoir. Et très très intéressant cette position, c'est si qu'elle n'était point si directe, parfois, et si gaffeuse. Bon, ça colore le ciel aussi donc deuxième partie de semaine, pour mes signes de feu, vous allez gagner en fluidité communicative, donc Deuxième couche pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et pour mes balances et mes versos, la propension à être plus directe dans le propos, à être plus... Bah, pas frontale, c'est ce qu'il faut qu'on évite justement, il faut, faut être un peu, un peu rond, un peu souple, hein, pas direct dans le cœur de cible, sinon on, on tape dans ce qu'on appelle les mécanismes névrotiques de l'interlocuteur. Un jour je vous ferai un truc sur les ressorts psychotiques névrotiques, j'adore, c'est moi, je l'amends. Et puis voilà, donc c'est très bon pour vous, aussi pour la communication en fin de semaine. Mais pas que. Je n'oublie personne, parce qu'en ce moment, il y a des planètes un peu dans tous les coins, ce qui est beaucoup mieux. Moi, j'adore quand il y a des planètes dans tous les coins. Certains, ça les inquiète un peu, mais moi, j'aime bien, parce qu'au moins, c'est comme, comme un clavier de piano. Vous avez accès à toutes les notes. Les colorations sont plus larges et donc plus fines que quand vous avez des points concentriques dans le ciel. Vénus, l'amour. Vénus, l'amour, l'enjeu numéro un de notre équilibre de vie notre équilibre émotionnel. Vénus est en Capricorne. Dans ce signe, on le sait, le, le, le mécanisme un peu de réserve, de retenue, de sérieux, de fiabilité, de sens du devoir est plus marqué. C'est comme ça. Ils sont plus fiables. Et puis, parfois, ils rigolent moins tout de suite. Il faut les taquiner un peu plus. Il faut prendre le temps qu'ils se chauffent, qu'on les mette à l'aise, qu'ils soient en confiance. Mais Vénus en Capricorne, c'est hyper fiable, structurellement, sur la durée pour les relations qui se construisent. Vénus, dans ce signe, apporte charme vous faire du bien. Charme pour qui Pour mes capricornes, hein, puis là, il va y rester un bout de temps, cette belle Vénus va y rester, va stagner quasiment en capricorne jusqu'en pouf, au-delà de la fin de l'année, donc euh, la période est tout à fait particulière, je vous ferai bien une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que c'est sympa. Vénus, dans ce signe, structure les élans affectifs, les raisonne, hein, leur donne plus de viabilité, c'est un peu moins passionnel, mais c'est plus endurant, on ne peut pas tout avoir. Bref, excellent sur le plan amoureux, affectif, pour qui c'est ça qui nous intéresse. Excellent pour mes Capricornes, pour mes Vierges, pour mes Taureaux. Mes taureaux, je ne vous oublie pas. Là, les planètes qui étaient en opposition en Scorpion s'en vont les unes après les autres. Ça va détendre l'atmosphère. Et puis Vénus, où veut du bien, ben, on, en, on rentre dans des angles, dans, dans des angularités, dans des influences qui vont être plus rondes, plus douces, plus, plus agréables, tout simplement. Bon, il y a toujours Uranus chez vous qui donne envie de bouger tout ce qui met du temps avant d'évoluer, mais ce n'est pas grave donc mes signes de terre gâtés sur le plan affectif mais pas que donc on l'a vu, les gagnants au niveau du charme mes, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes et mes poissons et mes scorpions vous cinq on est dans l'affect, c'est ce qu'il faut mettre en lumière c'est ce qu'il faut valoriser c'est ce qu'il faut développer ce qu'il faut remplir de contenu de bonnes émotions, positives, bienveillantes c'est un signe de terre le capricorne il aime pas les coups d'éclat, il aime bien ce qui est linéaire ce qui est posé, ce qui est réfléchi ce qui est parfois même maîtrisé, on essaie de savoir où on met les pieds, on avance à petits pas, voilà, c'est comme ça le Capricorne. Et puis euh, voilà, il y a ça pour mes signes de terre, et puis on l'a vu pour mes poissons et mes scorpions, euh, très bons sur le plan effectif. Mars, ah, Mars. je ne vous en ferai jamais assez des romans sur Mars, pourquoi Mars c'est l'action, quand je regarde un ciel individuel, je m'appuie sur cette trilogie que vous connaissez maintenant avec moi, quelle image on projette ascendant Quel objectif on vise euh, consciemment dans la vie Comment on ressent les choses en profondeur Quelle est notre histoire affective Et puis je m'appuie sur les outils. Mercure, comment on communique hein. Là, on va avoir cette curiosité euh, un peu large spectre avec Mercure en Sagittaire. Euh, comment on aime hein. Là, en ce moment, il y a Vénus en Capricorne qui, qui aime bien poser tranquillement, qui aime bien construire sur la durée, qui s'enflamme pas, qui ne s'emballe pas statistiquement toujours pareil, et puis j'ai Mars la Volonté qui est en scorpion, il y a encore pendant un bout de temps lui aussi, et j'ai une affection toute particulière pour cette position, parce que c'est une une position Mars la Volonté qui invite au courage, pour moi le co-significateur du scorpion c'est le courage. C'est faire face à l'adversité, c'est retrousser les manches. Je mets mes chemises, j'adore mes chemises, on montre les manches. Hein. On, on lâche pas. J'ai Mars Scorpion. Quand on a un truc dans le collimateur, ben, c'est un peu marche ou crève. Hein. On, on lâche pas son idée et puis on défend son truc. Et puis, il y a une forme d'endurance de, de, où on peut se fatiguer. Hein. On peut y laisser un peu sa peau, mais on lâche plus son truc. Et Mars là, mobilise, dispose, permet de disposer à ceux qui sont dans les bons angles, dont je vais vous parler dans quelques secondes, d'une énergie formidablement productive productive, tenace, une sorte de, de passion concentrée. Alors qui vont être les gagnants au niveau de la capacité à se prendre par la main J'aime bien l'expression se prendre par la main. Donc mes scorpions, mes poissons, mes cancers, là c'est l'énergie en ce moment, la volonté, la tenacité, hein vous trois. Et puis quand une planète est en scorpion, elle vaut aussi du bien à mes vierges et à mes capricornes. Voilà. Il y a qui sont gâtés, je ne vous le cache pas. Je n'ai point parlé de mes Gémeaux. Je n'ai point parlé de mes Gémeaux. À force, euh, j'en oublie parce que je fais, tout, je fais toute tête, donc c'est mon truc. Donc je, parfois j'oublie ainsi. signe, c'est qu'il est moins concerné. Si les planètes rentrent en Sagittaire, elles forment une opposition avec vous, mes Gémeaux. Donc ce n'est pas bien grave, hein, parce que ce pas des planètes comme Saturne, Pluton, etc. C'est des trucs compliqués. Mais opposition de Soleil, on risque d'être un peu plus fatigué. Hein, plus, plus, on fatigue plus vite. L'opposition de Mercure, on risque de vouloir faire de l'esprit, mes Gémeaux, comme vous le faites divinement bien, ce qu'on adore chez vous, mais attention à ne pas déraper trop, à ne pas euh, prononcer la petite phrase en trop, voilà, tout simplement, je vous mets un peu en garde, un, à ne pas faire plusieurs choses en même temps, à ne pas vous disperser, mais sinon c'est pas bien grave, vous savez, mes Gémeaux, comme mes Messingberg, jusqu'au 30 décembre, vous avez en toile de fond la planète de la chance qui s'appelle Jupiter, la planète de la chance Jupiter, et en ce moment en verso, en fin de signe, donc apporte énormément d'énergie positive, constructive, pour mes versos, mes balances, mes gémeaux, donc il y a ça en toile de fond, je ne veux pas qu'on l'oublie, je ne veux pas qu'on le perde, je veux qu'on ait ça en tête, de toute façon à garder le moral, parce que un état d'esprit positif c'est vraiment la clé de voûte de tout. Voilà, c'était pour l'horoscope. Je vais vous parler de la force de l'espérance. La force de l'espérance, on, on le sait, le, le ciel est ainsi construit que c'est un cycle de saison Hein, on démarre avec le printemps, la force du bélier, la nature du taureau, euh, l'élan des, des tiges, et la curiosité des gémeaux, je ne vais pas vous le refaire, mais c'est tout ce cycle, et on arrive au Sagittaire en ce moment. Et lorsqu'on arrive au Sagittaire, on est euh, dans des énergies qui sont qui sont puissamment positives. Cette vie qui a commencé en gestation là, avec le scorpion, avec les graines qui sont en transformation avec le scorpion, avec le, le, le, ce qui est autour, le fruit qui pourrissait, qui est mort pour donner la vie nouvelle, en Sagittaire on prend cette, cette, cette optimisme, cette chaleur, ce positivisme, cet élan vital qui est une des clés de voûte les plus, les plus fécondes, les plus essentielles pour voir la vie du bon côté, pour se reprendre en main, pour être positif, constructif, pour donner un nouvel élan pour tenir après jusqu'à l'hiver et traverser l'hiver jusqu'au printemps. Et donc, quand j'ai des planètes en Sagittaire, encore une fois, je les apprécie. Pourquoi Parce qu'on va y puiser naturellement la capacité à aller voir plus loin, à pas se laisser embarquer par des freins, par des obstacles. On va chercher une solution. Dans mon esprit, c'est le, les aventures de les vaches perdues. Le, le, le personnage, personnage d'Indiana Jones, il euh, y a son copain du Caire qui lui dit ah, on a trouvé une statue, un truc qu'on n'avait pas vu, l'autre, il a même pas terminé, qu'il est déjà dans sa voiture, le sac était dans l'entrée. On est dans la découverte, on est dans la nouveauté, dans l'élan. Ce n'est pas tout à fait le, le, le, le, la nouveauté du Verseau, mais c'est devant que ça se passe. Et cette mécanique-là du devant que ça se passe, elle est formidablement constructive. Un jour, je vous parlerai de, des, des pathologies associées aux, aux mécaniques des peurs archaïques. Celui-ci, je vous le réserve. Je vous le réserve pour la fin de l'année. Euh, si ma trilogie des boulimies compensatrices vous a plu, l'autre, il est encore plus essentiel. Bon, on a plein de trucs à se raconter, comme d'hab. Merci pour la gentillesse de vos messages, euh, de, de vos likes, de vos partages, de, de, de, de, de tout ce qu'on fait ensemble. Quoi, hein. Voilà. Euh... <rire> que de l'amour, que de l'affect, ce qu'on aime, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait le plus de bien. A très vite.